Dis-moi que c'est pas réel Dis-moi que c'est pas réel Et non pas le niveau logique c'est des B L du sens sur la T elle n'y a que 0 et elle tu à p Elle Dans les égouts je vis comme un rat Je suis ni un nazi ni un camarade Je suis dans le turf comme John toy. Et je suis dans, dans le passé comme Madara Toucher du bois dans les thermiques C'est par son même qu'on s'est servi, j'ai mis des lunettes, elles sont thermiques Fais le requin, je t'ai vu sauter dans le cerceau, mes neurones casent en tête dans le cerveau, sur la mâle, tu es tes comme un oh. que ça, que ça Dans ma tête Ils n'ont pas les outils Non que la malette Qui mourra juste après les salamalecs. J'ai dit une vérité, ils font un malaise Tu leur demandes de l'aide Ils font un neige Je suis dans la lave je suis dans la neige T'es sur la crabe, le coup dans la neige Ce matin j'étais je la je suis dit jusqu'à la mort et je le serai toute la vie. Sous le avec ma toux, en ça roule dans tout Paris. Voyons, c'est électrique et je suis bloqué sous la pluie. Ce matin j'étais seul, je les ai haïs toute la nuit. Je suis dit jusqu'à la mort et je le serai toute la vie. Sous le avec ma tous en ça roule dans tout Paris. Électrique et je suis bloqué sous la pluie Je suis pas dans le camp du bien Enfin ça dépend tu regardes sous quel angle je Regarde ces que je l'attends toutes les goudros ça dépend je regarde sous quel ongle Avec voyageurs je suis qu'en nombre Aujourd'hui j'en verrai que de mauvaises zones Le coup je me déteste Je suis quand même dans je le 11 Je me large, lanche l'argent et le bronze Tout le monde est sous je suis plus dans la traite Une éternelle opposé sur le creux Toi et moi c'est pas la même dimension quand je rappelle J'entends des cris Frères modèles quand je t'appelle sinon ça se fait beaucoup de films Interprétation de Kevin Akin sur le texte de Winterzuko Kimura, version drill, version drill. Bleu, bleu. <rire>